Eden, je pars un week-end à Londres. Ah, trop cool T'as besoin d'adresse Tu connais quelqu'un là-bas Bah J'ai fait un échange vers Berlin dans le cadre de mon apprentissage. Ouais, mais moi je pars à Londres. Ouais, mais attends, Berlin, je suis sorti tous les soirs, je me suis fait plein de potes. Donc un anglais, super sympa. D'ailleurs, vous faites les mêmes études, et je crois que ce serait plutôt intéressant que tu me rencontres. J'hallucine. T'as réussi à décoller de ton canapé. En Berlin, il y a plein d'endroits chambé, je pas rester à jouer à des jeux vidéo. Je suis sorti, j'ai vu du monde, en Berlin quoi. Jean, c'est fou, avant il était super timide. Avoir le sens des relations interpersonnelles, c'est la clé du succès. Ne pas hésiter à aller vers les autres vous permet de comprendre plus vite les autres et les situations, de casser les préjugés envers soi et les autres, d'adapter sa manière de parler, de convaincre et négocier plus facilement, de vous offrir de nouvelles opportunités professionnelles et personnelles.